Ah bah, c'est cool de devoir t'exprimer. Si t'as l'air aussi concernée, euh, j'ai peut-être un vrai truc à te proposer. Non mais là, franchement, je vois pas. Ma voix. Non mais je suis même pas chanteuse. Hein. Non mais je te parle pas d'être chanteuse. Je te parle des élections législatives en 2017. Et là, on a peut-être trouvé un moyen pour être vraiment acteur des lois. Sans intermédiaire. Mais moi, j'y connais rien en politique. Hein. Puis de toute façon, je suis même pas légitime. Non mais si toi, t'es pas légitime. Pour donner ton avis sur ton quotidien, qui le sera Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix.